Oui, super. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour avoir euh, assisté aujourd'hui. Euh, moi, j'ai parlé assez souvent, euh, de assez beaucoup des conférences, mais aujourd'hui, c'est la première fois euh, que je n'ai pas enfoncé dans une conférence. Donc, euh, pardonnez-moi si ce n'est pas parfait. <rire> euh, euh, J'espère que euh, vous le trouvez intéressant euh, et que nous pouvons tous apprendre quelque chose euh, cet après-midi. Euh, je vais parler de Dash. C'est un projet euh, avec euh, Plotly, avec lequel on peut faire des sites web interactifs utilisant uniquement Python, euh, Python euh, sans aucune ligne de JavaScript. Euh, un titre alternatif pour celui-ci présentation serait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'on euh, qu'il ne faudrait pas faire avec le Dash. Donc, euh, le plan euh, pour aujourd'hui, euh, première, ou bon, d'abord, je vais parler de euh, pourquoi utiliser le Dash. Pardon. Euh, pardon. Euh, pour, euh, je vais parler de pourquoi utiliser le Dash. Et puis, je, parle, euh, je vais parler ou euh, donner une introduction à Dash. Euh, je vais discuter comment il fonctionne. Euh, comment peut-on l'utiliser euh, et donner des conseils pour faire des applications Dash les plus grandes. Euh, et, et puis je vais faire une invitation pour s'impliquer avec un projet de Dash Framework. Maman Détruis-moi ma remarque Ah, oui. Mais avant que je continue, euh, je dois vous prévenir que je ne suis pas une expert de Dash, euh, je ne suis euh, euh, pas un membre de la projet et je ne travaille pas pour le Plotly. Euh, je parle ici en tant que euh, qu'utiliser le Dash au boulot. Donc s'il y a des erreurs, euh, d'accord, euh, je m'excuse. Donc euh, on pourrait poser la question, euh, pourquoi je suis ici euh, je suis euh, pas impliqué avec le projet et aussi je suis un développeur full-stack. Euh, j'écris du Python, j'écris euh, du JavaScript. Pourquoi est-ce que je parle euh, d'utiliser le Python pour créer le JavaScript? Euh, le, ma réponse, c'est parce que je travaille pour Decision Lab. Euh, nous sommes une société en conseil de modélisation mathématique de centre de Londres. Euh, et oui, du centre de Londres, six week-ends, je, je pense que je dois euh, mentionner le Brexit. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. <rire> euh, je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Et euh, euh, oui, c'est tragique. Euh, mais je veux aussi euh, dire aussi que je suis fier de la communauté Python. Euh, Python. à mon avis, c'est une communauté euh, inclusive euh, qui transcende les frontières. Et donc, notre communauté euh, euh, européenne, je dis oui. Euh, donc, plus de, euh, plus de notre communauté moins complexe, s'il vous plaît. Euh, alors, pour continuer, euh, que faisons-nous chez Decision Lab euh, Nous sommes euh, une, euh, les consultants techniques. Euh, nous faisons le data science, euh, l'apprentissage automatique, euh, les simulations et l'optimisation. Euh, on travaille dans les secteurs défense, ingénierie, l'infrastructure. Euh, et nous aimons les nouveaux euh, problèmes intéressants et inhabituels. Euh, C'est important aussi pour savoir que on ne crée pas les rapports. Euh, on ne veut pas simplement vous vendre un PDF. Euh, nous faisons des utiles. Euh, et euh, On veut vous donner un utile qui peut pour, euh, qui peut travailler avec votre euh, votre donnée et qui ressudre votre problématique. Euh, Par exemple, notre projet RCHRSON, euh, nous avons fait une utile pour euh, le, le gouvernement colombien euh, euh, pour prouver le concept euh, utilisant l'apprentissage automatique pour détecter l'extraction d'or illégal dans la forêt amazonienne. Euh, et ici, j'ai un projet en ce moment pour déployer une autre application d'apprentissage automatique sur les navires de, Navi, euh, de Royal Navy euh, pour prédicter les entrants. <coughs> euh, donc, chez Decision Lab, euh, quand je réfliche, euh, réfléchis sur mes collègues, je trouve souvent qu'il y a deux cultures du Python, euh, du Python. La culture des ingénieurs informatiques euh, qui, fait, euh, qui font du logiciel. La culture des scientifiques des données qui veulent analyser leurs données et découvrir des choses intéressantes. Mais si on fait la logicielle, euh, euh, on a des priorités. Euh, oh, euh, les scientifiques des données, les ingénieurs informatiques ont des priorités et des approches différentes. D'accord, la collaboration, c'est clé. Mais c'est aussi assez difficile. Et il peut être très culturel sur un projet qui est assez court. Donc, je souhaite réduire euh, au minimum le nombre de nouvelles technologies qu'un scientifique des données euh, a besoin d'apprendre, de lancer un projet euh, petit de preuve de concept. Donc, si ça c'est un euh, une site web. Nous avons trouvé le Dash, c'est un projet open source, euh, mais on peut payer pour le conseil. C'est assez bien. je crois que la première version, version 1, c'était 6 juin, donc plutôt cette année, en ce moment c'est la version 1.5. Avec Dash, on peut créer un site web interactif sans aucune ligne de JavaScript. Peut-être on pense que ça c'est une bonne chose, mais souvent, c'est une bonne chose, oui, mais assez souvent aussi on trouve que la vie n'est pas si simple et on va le discuter. Donc, euh, alors qu'on sait pourquoi utiliser la Dash, euh, on, on va euh, discuter euh, le Dash dans une introduction. Euh, je vais dire comment on peut utiliser Dash et aussi comment ça marche avant disons les euh, exemples de code qu'on peut faire facilement avec six bibliothèques. Euh, J'utilise des exemples euh, de code dans ma présentation et on peut les trouver tous euh, sur GitHub-là. Euh, donc l'installation, euh, première déduque, euh, c'est rétemplaire avec le pip. Euh, et alors, on trouve un code de Hello World. Euh, donc, qu'est-ce qui passe ici euh, Regardons le code, d'abord, nous, euh, nous euh, faisons une application, là, euh, et puis, euh, nous définissons une, euh, une disposition, en anglais c'est le mot euh, layout. Uh, on peut voir ici qu'il y a deux balises, uh, une div et un h1 ou heading. Uh, et puis on commence la serveur. Et donc pour la démonstration, nous avons uh, une application ou un site web. Uh, moment pour la demande. Donc tu peux voir ici qu'il y a un site web, euh, de, euh, un site web là. Euh, nous n'avons encore euh, aucune ligne de, de JavaScript. Euh, Pour retourner. Euh, et on peut euh, le voir, ce ligner ici à cette euh, adresse-là. Euh, comment comment fonctionne-t-il ici que, passe que se passe-t-il euh, <coughs> Il y a deux paquets euh, importants ici. Euh, la première, c'est le DASH HTML composant. Euh, six paquets contiennent une composante DASH pour chacun euh, composant React. Euh, donc on a une, euh, une composante DASH pour presque tous les composants, euh, euh, presque tous les balises HTML. Euh, et on peut créer une disposition là. Euh, La deuxième paquet, c'est DashProp, euh, qui gère les liens entre les composants pour les sites interactifs. Oui, donc on a une, une site Hello World, c'est bien, mais c'est pas très, euh, c'est pas très impressionnant. Euh, on a demandé une site web interactif. Donc euh, <coughs> Euh, on veut faire quelque chose comme celui-ci, ici pour, pour un exemple. Euh, mais avant qu'on discute, euh, on va discuter euh, comment on le fait dans Dash, euh, c'est important, je crois, pour, euh, pour comprendre comment ça va marcher en, en Javascript ou dans Javascript et React normal. Donc, euh, examinons l'HTML. Euh, nous allons avoir besoin de trois éléments DOM. Et quand je, une, euh, je dis un élément DOM, c'est parce que, euh, parce que euh, car je, je m'appelle DOM, euh, <rire> je ne suis pas assez euh, vanilleux. Euh, c'est parce que euh, c'est le Document Object Model ou le modèle de Job des, des documents. Euh, euh, c'est le nom de l'interface pour examiner et modifier les documents d'HTML euh, dans le JavaScript. Euh, donc, voici, nous avons trois éléments d'ordre aux balises ici, euh, une paragraphe, une span et un input. Et on voit ici que les balises span et input ont une idée, euh, idée aussi aux intensifications. Euh, et voici, euh, on peut voir les balises là. <rire> donc, nous avons besoin d'écrire un script. Euh, Qu'est-ce qu'il euh, qu euh, euh, qu qu va faire? Donc simplement, il y a un besoin de prendre la valeur de la balise input euh, et de la déposer dans le texte de la balise span. Euh, mais c'est important aussi que lorsque six valeur changera, notre script va toujours euh, le prendre et déposer la valeur à nouveau. Donc euh, on prend la valeur ici et la mettre là. Et, et, et si, si aucun, si aucun euh, change euh, ça, va, ça va aussi. Euh, normalement, on utilise euh, deux technologies ici, euh, le JavaScript et le React. Euh, le JavaScript permet la modification de la DOM euh, le React nous donne un interface d'alclaratif euh, et des optimations pour modifier le DOM. Euh, donc, la syntaxe exacte, ce n'est pas important, mais normalement, euh, la partie la plus importante de notre application, ressemblement à quelque chose comme ça, euh, c'est une fonction JavaScript ou un appelable en JavaScript. <coughs> euh, donc, notre fonction euh, existe dans le navigateur, et, euh, il définit et contrôle le comportement qu'on veut. Mais chez Dash, il est très différent. Les interactions euh, sur la page ou sur le site web euh, sont gérées par fonction euh, rappel ou callbacks du code serveur. Donc, euh, Dash euh, appelle ces fonctions lorsque les arguments changent. Euh, et on peut voir un exemple ici euh, pour notre application euh, de, de dire bonjour à personne nominée. Euh, ici, nous avons euh, une. Euh, nous avons une disposition et une fonction rappel. et On dit que si la valeur ici va changer, on va exécuter cette fonction ici et déposer la valeur et se retourner là. Et pour voir un exemple, on peut, on peut utiliser cette adresse là pour la démonstration. <rire> ouais. par, par côté. Donc ici on voit qu'on a un site web interactif, on n'a pas euh, écrit aucune ligne de javascript. Euh, C'est euh, uniquement en Python. Ouais, donc, euh, <coughs> Donc, nous avons vu l'exemple ici, mais on sait alors que pour chaque changement sur la page, Dash doit appeler en fonction sur le serveur. Donc, euh, chaque fois que j'appuie une touche sur l'Aziati, là, euh, euh, euh, Dash a besoin de traverser l'Internet. Et donc, ça, c'est pas performant. Mais en même temps, c'est pas grave. Et pourquoi? Parce que je souhaite que mon, euh, mon scientifique des données... Euh, peut faire une application très rapidement avec les technologies qui sont familières ou habituelles pour un projet de preuve de concept. Pardon. Donc, euh, alors, on va, euh, on va regarder qu'est ce qu'on peut faire avec le DASH? Euh, <coughs> Bien d'accord. Il est très utile pour faire les tableaux de bord, mais on peut aussi faire les sites web plus compliqués avec les dash. Euh, il y a beaucoup d'exemples dans ce repos-là, euh, mais on, euh, je, vais, euh, je vais discuter le premier-là. Euh, on va afficher une data frame des noms du passager de Tectronic euh, et les filtrer par le sexe. Donc on peut voir euh, le code ici. Euh, on, euh, on a deux composants qui sont en partant. La première, c'est une table des données. Euh, on peut voir euh, ici. Et la deuxième, c'est euh, une champ déroulant euh, euh, pour, pour les filtrer par la sexe. Et donc, on fait un lien entre les deux composants ici avec une rappel. Euh, et on dit ici que euh, quand euh, le de le déroulement va changer. Euh, nous allons changer le retour aussi fonction qui va au, euh, au euh, table de données. Et, et pour voir un exemple, euh, euh, donc ici on, on peut voir qu'il euh, y a la liste de tous les passagers euh, et alors. On veut simplement les femmes euh, et on va changer. Et si on veut simplement les, gens, les hommes, on peut faire la même chose. Euh, donc nous avons euh, fait une application, euh, une application web pour euh, afficher notre donnée. C'est euh, interactif et on n'a écrit aucune ligne de JavaScript. C'est tout uniquement dans la Python. D'abord, je veux souligner aussi que qu'on peut faire des sites interactifs assez compliqués avec Tash. Euh, par exemple, ici, c'est une application euh, que j'ai mentionnée euh, plus tôt. Euh, c'est pour le gouvernement colombien. Euh, euh, c'est un site web interactif pour le projet euh, d'apprentissage automatique pour détecter l'extraction d'eau illégale dans la forêt amazonienne. Euh, C'était fait par deux scientifiques des données. Euh, en même temps euh, qu'on fait le modèle, euh, et il n'y a pas un, un ingénieur informatique qui a besoin de, euh, de les assister faut faire celui-ci. Donc euh, c'est très puissant parce qu'on euh, peut faire une, une un UI comme ci si, très rapidement. Euh, et d'accord? C'est important, ce n'est pas Airbnb, ce n'est pas le, le site web le plus joli du monde, mais pour un petit nombre d'utilisateurs, ce n'est pas un problème, on peut le faire très rapidement et c'est utile pour preuve de concept. Donc, à, chez à, chez Lab, nous avons fait beaucoup de projets plus compliqués dans Dash, ici si on une console pour toi c'est celui-ci que c'est très important pour organiser votre code. Euh, les, par exemple, les composants, et les, euh, les composants et les callbacks ont besoin d'être dans les fichiers séparés, etc. Et on, va utiliser, on doit utiliser les dossiers pour les fonctionnalités séparées. Ouais, comme normal. Euh, nous allons aussi euh, vers un framework tâche chez décision lamp euh, et j'ai eu, euh, eu d'intérêt Uh, parmi un um, um, nombre de développeurs, uh, parmi les, les pays européens, qui veulent assister à ce projet. Uh, je commence un projet open source pour faire des fonctionnalités comme Web Framework, uh, comme Django ou, ou Flask. Uh, pas, pas toutes les uh, fonctionnalités, d'accord, mais un, un peu de fonctionnalités clés comme routing et uh, connexion aux bases de données. Uh, donc si cela vous intéresse, uh, s'il vous plaît me contacter. Et ici euh, il y a une question importante, ça c'est quand arrêter d'utiliser Dash et commencer à utiliser le React ou le JavaScript normal oui, Dash, c'est super, il permet euh, le développement rapide ou très rapidement par les non-spécialistes et le développement euh, de site web par les, de, les data scientists. Euh, les, les data scientists, ils connaissaient le problème euh, très bien et n'ont pas besoin de le lancer aux euh, ingénieurs d'informatique. Mais en même temps, le la développement par, euh, de UI, par par les non-spécialistes, oui, c'est bon, mais faites-vous une dette technique ou des techniques. Euh, et devriez-vous euh, embaucher un développeur front-end euh, plus tôt sur votre, votre projet si on va avoir besoin plus tard? Euh, et aussi, le développement, oui, euh, par les dirigeants euh, faudrait-il faire cela? <rire> Ils sont assez cutteurs. Euh, Avez-vous besoin d'une consultante UX ou personne pour faire recherche de ce que les utilisateurs veulent, etc.? Euh, donc, TASH, euh, finalement, c'est un outil super pour faire les tableaux de bord. Euh, et on peut faire des sites interactifs assez complexes avec TASH. On peut le faire assez rapidement aussi. Euh, mais d'accord, les développeurs Fontaine vont garder le boulot. Donc, euh, merci pour votre écoute. Et pardon pour mon français <rire> de temps en temps. Euh, mais, euh, euh, oui, super. On peut prendre des questions si on veut, ouais, mais d'accord. Euh, oui. Oui, ouais, c'est un, un problème. Ouais, donc, le Dash, il utilise... Euh, la question, c'est est-ce euh, qu'il y a une méthode assez facile pour faire intégration entre une application de Flask existante et, euh, et le Dash normal Oui, euh, c'est un problème. Euh, je sais, je le connais le problème bien. Euh, donc, euh, Dash, par défaut, il utilise ou il crée une euh, application Flask qu'il euh, l'utilise pour le serveur, euh, mais on peut aussi euh, faire injection, c'est injecté, c'est un mot français, oui. Euh, on peut injecter une application existante à Dash ici Mais l'intégration entre les deux, si on a une API ou quelque chose et on veut faire une application Flask avec, c'est compliqué. Et je veux le simplifier avec un projet open source dans le framework en ce moment. Dans le passé, euh, euh, je l'ai fait marcher, euh, utilisant l'interface WSGI et on peut utiliser le middleware euh, entre les, euh, une application API euh, et une application Dash. Je crois que c'est dans la bibliothèque, euh, la bibliothèque standard, au défaut, du Python. Euh, il y a quelque chose comme le whisky middleware, euh, oh, peut-être c'est un 26 ans, je ne suis pas certain, mais on peut le faire avec le whisky middleware. Merci. Euh, oh, euh, un autre question <rire> Comment euh, si on veut une, une application dash multi-page euh, comment on, on la gère C'est la question. Euh, un moment. Euh, donc c'est difficile en ce moment parce qu'il n'y a pas un euh, système pour le routing en dash euh, par défaut. Euh, mais chez Decision Lab, nous avons fait un système pour le faire à 30, <coughs> Euh, donc, moment. oui. Donc, on peut voir ici, euh, voici une, une application multipage en, en Dash. Il euh, y a euh, trois composants ici, autant euh, module euh, de réseau de, de composants, euh, et on peut faire. Euh, les naviguer là comme celui-ci. Donc, euh, j'ai une liste ici euh, et j'ai une autre instance de, de six components. Euh, euh, ouais, on peut voir que euh, L'interaction entre les pages est gérée. Donc, euh, nous, nous faisons quelque chose comme ça euh, pour le framework Dash, euh, mais en ce moment, c'est vraiment un, un problème. Euh, c'est un. Euh, oh, je ne sais pas le mot en anglais, challenge. Ouais. Euh, merci. Euh, à bientôt. Merci.